pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la gueule académique. On veut gagner, on va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on un Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo du deck profile Volcanic Laval. Oui, parce que j'ai trouvé que ces deux combinaisons, ça marchait bien ensemble. On va commencer par l'extra deck. Et ensuite, je vous montrerai le deck. Tout simplement. Donc, pour commencer, l'extra deck, carte. Que j'affectionne tout particulièrement. Utopie. Numéro S39, Utopie. Numéro S39, Utopie d'éclair. Salamandre Laval. Urquizas de la cloche de feu. Draco et cuisse, paladin dragon. Double lame Laval. Dragon Laval. Laval pardon. Renard de la flamme infernale. Hop là, renard de la flamme infernale. Magicien Sedafrada. deux seigneurs ex Lavalval, Hydre Dragon, Dragon de la destruction, et pour terminer le tout, Gardien Goyo. Donc pour le moment, j'ai pas cherché, j'ai pas trouvé de link intéressant pour le deck Laval, pour le deck volcanique Laval. On va attaquer par les cartes magiques. Vous allez voir, ça a changé depuis. Une petite destruction en fusion. Explosion infernale. Renfort de l'armée. Fusion synchro miracle. Roche de Critias. Deux doubles invocations. Mais sans la flamme euh, proéminente. Je pourrais en mettre deux. J'avoue, je pourrais en mettre deux. Mais on ne peut utiliser que l'effet qu'une fois par tour. Après on passe au piège. Alors, on va passer au piège. 3. Rechargement accélérateur de flamme. 1. nade de destruction. Un métaverse et deux spectres de Zoma. Voilà, que ça fasse un peu burn quand même. C'est pas mal, hein N'empêche. Après, un guerrier Laval, deux archers Laval, deux fusées volcaniques. Alors, je... donnez-moi deux secondes, je suis en train de, voilà, je trier un peu. Deux magiciens de la cloche de feu. Deux gardes-royaux de tempête de feu. Trois trichards volcaniques. 3 cartouches de chasse volcaniques. Alors, Vélécam, bête mythique de la forêt. Servante volcane laval. 3 obus volcaniques. 1 dragon magma. 1 esprit de la forêt laval. Un, une dame la lacustre laval. Pardon, excusez-moi. Un dragon éclat solaire. Et aussi un feu grégoire volcanique. Voilà. Donc ça c'est la mise à jour du deck volcanique spécial 2022. Voilà. Voilà. Donc en sachant que j'ai d'autres decks, oui, mais pour le moment, euh, j'ai pas trop le temps de travailler dessus, donc vous, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu dès que j'ai fini un deck, de vous présenter le deck comme il est, voilà. Allez sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Timas Team allez ciao tout le monde Yo, hey.